Partagez la vidéo, mettez assez de cœur. Voilà. Ceux qui ont compris, ceux qui ont suivi, comprendront par là que le monsieur a attaqué ce ministre. Il est dessus de ce ministre. Mon comment vas-tu Mourikonde, respect à toi. Il est dessus, il l'a dit, clairement. Mais vous savez que le conseil de ministres ont entré ils ont évité de dire les mots clairement, mais dans l'explication du fameux Gawal, tu comprendras par là que le monsieur est dessus. Maintenant, nous nous avons des personnes qui travaillent là-bas, qui qui ont dit clairement ce que Doumbouya a dit. Voilà. Mais ce que Doumbouya a dit, là, c'est une réalité. Voilà. Mais Doumbouya en personne... <rire> Merci, Magas Drogba Didé. Merci beaucoup. Ce que, c'est que Dumbuya a dit. Il a raison. Mais Doumbouya ne peut pas dire à ses ministres au moins qui sont allés à l'école, qui ont, en tout cas, qui ont eu le BPC, qui sont incompétents, qu'ils ont falsifié les CV. Lui-même, Doumbouya en personne, c'est son CV-là qui a, qui l'a énervé. Lorsque le poste à Fakonde est venu dire si on m'avait montré son CV, mais je n'allais pas l'accepter à la tête d'une unité d'élite. cest je ne donne pas raison entre les, les ministres là et lui, mais je donne raison parce qu'il a constaté ce que nous avons, nous avons dit. Depuis là, nous sommes en train de dire les gens ont falsifié leurs diplômes, les gens ne sont pas compétents, certains ne sont pas nommés à leurs postes, certains ont négocié leurs postes, certains ont donné de l'argent pour avoir les postes. Nous l'avons dit. Mais permettez-moi de mettre entre parenthèses concernant ce que c'est, cet individu qu'on appelle Black M. Moi, je vais vous dire la vérité. Petit Abbas, Abbas le communicant de Baouri, qui se trouve en, au Cameroun. Petit Awad et Doui. Je ne veux pas rentrer dans des clashes ou dans des débats inutiles. Abbas, tu es un petit frère, tu me respectes, je te respecte. Mais tu as envoyé le cas là dans l'ethnocentrisme. Tu as envoyé le cas, là, dans l'ethnocent. Et puis, en même temps, tu viens dire que tu es libre de le soutenir. De passage, je remercie le grand frère Oudi Premier. Oudi Premier qui est venu rappeler la fameuse phrase, ou bien le paragraphe du président Ahmed Sekoutouri. Nous préférons la liberté dans la pauvreté. Voilà, le reste, là, venez compléter. Je remercie l'honorable Sia Kabari, le ministre Sia Kabari. Kevin, avant que tu le sautes pour venir faire ta communication, va lire d'abord ce que les grands intellectuels ont écrit. Toi, tu n'es pas allé à l'école, petit. Ah, Fou euh, Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'es pas allé à l'école. Donc, il faut quitter dans un débat ethnique. Est-ce que vous comprenez ah, La vidéo sur le Mali Merci beaucoup, Mori Ah, C'est la vérité où oh. Moi j'ai dit aux Malais de s'occuper de, de leur pays, c'est la vérité. Donc à Black, M, un individu, un enfant, c'est d'abord il est français. Tu, toi, qui dis ton, tu, dois, viens écrire son nom peul là. Moi je te rappelle qu'il est un français. D'abord il est français, il n'est pas peul, il est français. Ça c'est un. Hein? Deuxièmement, tu perds ton temps. Ce monsieur-là cherche un concert à qu'on qu'on lui donne le concert qui vient faire son concert. Personne n'a attaqué Black M, côté ethnique. Tu comprends, non Mais là, pour les théories, Abbas, personne n'a attaqué côté ethnique. Si, base, si Black M n'avait pas parlé de France CFA, il y a de ces, ces, ces situations-là. Dès que tu mets ta bouche dedans, il y a des réactions. Va voir le commentaire de Kemi Seba sur sa page. Tu connais Kemi Seba, non Va lire sur la Djangi. Il y a un Djangi en bas, l'affaire de France CFA. C'est parce qu'il a parlé de France CFA que les gens ont réagi. Comment ça va ouais. Comment vas-tu À base, il faut quitter dans des... Petit... Quelqu'un ne peut pas dire que nous sommes en 2023, que jusque là, le franc CFA n'est pas rentré en Guinée. On t'a dit qu'on a besoin de franc CFA. Est-ce que... Lui ne connaît pas le problème de la Guinée. Est-ce que le problème de la Guinée, actuellement, c'est un problème de monnaie C'est un problème de franc CFA toi, tu connais ce qui se passe en Guinée. Mais si tu cool. nous avons d'autres priorités. Ça allait être un, un très bon débat. Voilà. Actuellement, est-ce que la Guinée, a une, est la Guinée a un souci par rapport aux Français CFA Il n'a pas à a faire le cas de ce Actuellement, c'est un bandit qui est venu braquer un pays. Voilà. C'est un bandit qui est venu, merci Mam Diop, merci, c'est un bandit qui est venu braquer un pays qui est en train de... Il, il a tout pris. Moi, je pensais que a soutenu au Kourou du confo, l'argent qu'il a tout, tout ce qu'il a pris là. Moi, je pensais que tu as vu ça. Ndari arrivons de partout la Guinée. Ça devait être une situation... Partout, il a braqué ma raison quand on situation son la Guinée en fin d'eau. Oui, mais qui a créé cette situation Il faut aller demander au oh. Il faut Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui Merci beaucoup, Yannick. Qu'est-ce mobile, mobile, qui arrive aujourd'hui au Sénégal Au Sénégal, aujourd'hui, les gens parlent du franc CFA, du départ du franc CFA. Je vais te donner un exemple là-bas On va mettre ça entre parenthèses. La Guinée-Bissau n'avait pas le franc CFA. La Guinée-Bissau. Quand il y a des multitudes de coups d'État, chaque fois qu'ils ont eu des problèmes économiques, c'est les les Français qui nous ont suggéré de prendre le franc CFA, pas les Français. Le tout-puissant président togolais avait suggéré rentrer dans le franc CFA. Vous allez quitter dans cette situation-là. Ils sont rentrés dans le franc CFA. Jusque-là, nous sommes comme ça. La Guinée-Bissau a dépassé la Guinée. La Guinée-Bissau a dépassé la Guinée. Ils sont, depuis, ça fait plus de 15 ans, ils sont rentrés dans le franc CFA. Jusque-là, nous sommes comme ça-là. Pourquoi le Bissau-Guinée envoie les marchandises par le port de Conakry? Autant d'Afakonde. Pourquoi les gens l'envoient Le port de Konaké a été extrêmement exploité par la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, les autres pays. Tu t'es posé la question. C'est un problème de France, il pas Ibn aranipaï il s'est trompé. Lui-même, tu as vu, toi, tu as fait ta vidéo, tu as vu, il est venu s'excuser. Il est venu s'excuser. Lui, il est venu s'excuser. est venu Abbas, va lire ce que Black Mardi. a dit. Il s'est excusé. Vraiment, je te remercie le frère Oudi Premier. Merci beaucoup pour rappeler, euh, pour rappeler, cest à dire pour le rappel. Merci. Merci au ministre Sia Kabari. Il faut des personnes comme vous pour rappeler à certains individus à l'ordre. Un individu comme ça s'élève. Il cherche un concert en Guinée ou bien cherche sa part. Parce que les gens ne savent pas que lorsque Paul Kouba venait en Guinée, là, Paul Kouba a été déplacé, payé pour qu'il vienne en Guinée. C'était de la publicité aussi, il veut qu'on le déplace, qu'il le dise, et qu'il qu nous fout la paix. Un petit comme ça, un individu comme ça, est-ce qu'on a dit que nous avons un souci avec le franc CFA Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde veut qui Regardez l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, aujourd'hui, veut cracher la France avec son franc CFA. Hein bah tu étais au Tchad, tu sais pourquoi on a tiré des billes Déby avait dit flagramment que le franc CFA n'aide pas l'Afrique centrale, n'aide pas les pays, les, pays, les pays qui ont le franc CFA. De, il, il dit ce déby là il a dit depuis, et puis c'est dans ça qu'on a assassiné. Il dit Quelqu'un là-bas, pourquoi tu as quitté le Tchad, eh, la Centrafrique, Tchad pour résoudre le Cameroun Toi, tu ne vois pas le problème entre le Cameroun et la France concernant. Non, toi aussi. Il y a toi, il y a. Il y a bon, mon, mon frère, c'est lui, je ne le reprends pas. Lui, je le laisse. Parce que franchement, je ne pas si vous, vous calculez les choses. Donc, ça c'était entre parenthèses. Dites à cet individu que vous appelez Black M là, que nous, nous avons un seul aujourd'hui. S'il pouvait nous aider, dire à son président Macron de venir prendre ses, mas ses mercenaires à Conakry pour qu'on puisse se débarrasser de Gala. L'Américain qui est derrière lui aussi, lui il est identifié. Donc actuellement là, les Américains sont en train de tout faire pour le faire entrer. Entre parenthèses. Nous continuons. Donc, Je le dis sincèrement, euh, Dumbuya, entre les ministres et toi, là ça dit que je me mêle me entre vous. Toi, tu ne dois pas dire aux ministres qu'ils sont incompétents et que les ministres là ont falsifié leur CV. Non, non, non. Toi en personne, quand on te soumet un dossier, pour, pour la seule fois, viens expliquer aux Guinéens que j'ai analysé tel dossier, tel dossier, que ce n'est pas bon pour la Guinée. Ce n'est pas toi qui étudies les dossiers. Tu ne peux pas étudier un dossier parce que t as, t as, toutes tes pensées ne se trouvent pas sur la Guinée aujourd'hui. Ce que, que toi, tu as comme pensée aujourd'hui, c'est comment rendre le pouvoir, comment quitter le pays, comment faire, ne pas être devant une justice internationale. Voilà tout ton souci. Maintenant, entre les ministres-là et nous-là, là, nous avons raison de dire qu'ils sont incompétents, ils ont falsifié les dossiers. Ça, nous pouvons le dire, parce que nous le savons. Moi, je connais deux, une dame qui a fermé sa boutique à, à Paris, elle est devenue chef de cabinet. Elle est chef de cabinet. Elle est chef de cabinet. C'est un monsieur qui l'a pris à côté de lui, qui lui, elle-même, elle paye pour essayer d'analyser les dossiers pour elle. C'est elle-même qui paye le monsieur. Par finir, le monsieur a, a eu un matricule et est devenu aujourd'hui autre chose. Vous comprenez donc, nous avons vu les, les répliques, parce que tu attaques les quatre ministres, cinq ministres, mais il y a quatre à travers des faux comptes qui ont posté. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec ces ministres-là, le ministre de l'énergie, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre des mines. Ils ont parfaitement raison, parce que ces départements-là sont, sont mis sous tutelle de tes conseillers. Jeune Afrique même l'a révélé, Veo Afrique aussi l'a révélé. Ces ministères-là sont sous tutelle, sont sous tutelle de tes conseillers. Donc, ils n'ont pas la main libre, ils n'ont pas les mains libres. C'est ce qu'eux, ils disent. Mais si tu le tacles, ils ne réagissent pas. Mais ils ont des faux comptes. Si tu veux, je peux t'envoyer les faux comptes de tes ministres-là. Tu vas voir leur réaction. Parce qu'ils sont allés commenter en bas de, de compte rendu de Gawal. C'est sur leur compte. C'est leur compte parce que certains nous ont appelés avec ces comptes-là. Donc, sincèrement, tu ne dois rien dire à ces ministres-là. Parce que jusque là, tu es incapable. C'est à cause de nous que tu as refusé de faire un remaniement général. Parce qu'à un moment-là, tu voulais le faire. Tu l'as dit verbalement. Tu l'as dit devant tout le monde. Dans une semaine-là, je vais vous changer tous. Et qu'à Mais comme nous avons obtenu cette information-là, et qu'à tu as changé les postes, mais tu n'as pas changé les ministres. Quand tu renvoies un peu, tu envoies, tu envoies un peu à sa place. Quand tu renvoies un malinqué, tu renvoies un malinqué, tu envoies un à sa place. C'est une très mauvaise stratégie. Enclimé à dos. C'est-à-dire, c'est comme ça. Il y a les dormants. Tu ne peux pas dire à ces gens-là qu'ils sont incompétents, qu'ils ont fatigué leur CV. C'est toi qui viens de signer devant le nom de Mamoud Sissé à La tête d'une très grande entreprise publique, les jeux, loterie et autres, tu sais très bien qu'il est malien. On te dit qu'il est eh, qu'il est eh, ma, ma, ma, guinéo malien, et pourtant, tu, tu, tu, fallait, il fallait demander de ses anciens dossiers. Tu allais voir, c'est écrit origine malienne. Nous n'avons rien contre les maliens, c'est ce que j'ai dit aux maliens. Ils me donnent raison partout dans les inbox quand je dis. Donc, sincèrement que les Maliens devaient s'occuper de leur transition. Voilà, ils ont pris un Asimigota, ils pensent qu'Asimigota est légitime, ils n'ont rester dans ça là. ils C'est ce que même Mobile Jawara Mobile me dit comme ça là. Beaucoup. Donc moi je demande encore une fois à ces ministres je sais que vous n'allez pas démissionner, je le sais très bien mais ce qu'il a dit hier là c'est insolent il vous a insulté, il l'a dit c'est par rapport à ces différentes manifestations. Il n'a même pas raté la fonction publique. Il paraît qu'il ne l'a pas raté. Parce qu'il a demandé une situation de ses fonctionnaires-là. Et je remercie même ceux qui ont signalé à Doumbouya que le site qui a été mis sur la, à là pour l'application afin d'être candidat à la fonction publique-là, que le site-là est falsifié, le site-là a des problèmes de connexion, que le site-là est aujourd'hui piraté. Parce qu'il y a certains qui demandent sur le site là que si tu envoies tel montant là, que ton dossier peut passer. Ce sont des travaux du département de la fonction publique. Mais moi, je me dis que le site n'a pas été piraté. Parce que Yombuno là, Yombuno, le ministre là, le ministre là est capable de mettre ces jeux là, ces acolytes, là, ces embranchements là, pour créer des faux comptes afin d'arnaquer les gens. Il est capable, il a fini de mettre toute sa famille à la fonction publique. Où oui. Parce que voilà notre ethno, il devient le septième ethno du gouvernement. Oui, regardez le gouvernement aujourd'hui. Je m'excuse, je n'ai rien contre les Kysiens. Ils vont dire non, tu je ne rentre pas dans ce jeu-là. Mais allez-y aujourd'hui. Quand on en va sans dossier, s'il y a 20 Kissiens là, ils les prennent tous à la fonction publique. Oui, sans distinction. Tous. Et ce qui se dit là, on connaît. Donc, je le dis haut et fort. Toi, tu ne dois pas dire sincèrement que les ministres sont incompétents. Tu, tu, tu, C'est la énième la fois que tu te rends compte qu'ils sont incompétents. Regarde le ministre Magasuba. Dans les conditions, là, il doit être renvoyé. Magasuba, là, il doit être renvoyé. Parce que Magasuba est impliqué. Ce qui est arrivé au préfet de, de Sigri, il, il a été signalé dans le dossier. Mais vous avez arrangé ça entre vous. Ce qui s'est passé à Cancan Hein? Ce qui s'est passé à Cancan Merci mon frère Kondé. Ce qui s'est passé à Cancan On parle de 400 milliards Mais quels sont les mains qui sont dans les 400 milliards C'est qui C'est Mori C'est Idiami Mais rien ne va sortir de ça Vous parlez d'une action Tu parles Merci beaucoup M. Tantifadima Tu parles d'une eh, on, on suspend quelqu'un par, eh, par inaction. Maintenant, c'est ce que les médias disent. Expliquez aux gens. C'est ce que le frère Oury dit de FM. Expliquez aux Non, c'est comment il s'appelle, là, le là-là. Expliquez aux gens. Parce que c'est flou. On a tendance que c'est lié à une manifestation. Et ce n'est pas ça. On parle d'un de montant de 400 milliards. Il y a même un juin qui dit qu'il a envie d'entendre 400 millions. Mais en réalité, c'est 400 milliards. Ah, voilà Girassi qui est venu nous insulter. Girassi dit. Qu'on a l'impression, c'est-à-dire, on a tendance à se retourner dans le temps d'Alpha Condé. Bon. On laisse le crédit là à Girassi, on ne le répond pas. On connaît Girassi. Girassi a dit au monde entier qu'au temps du poste d'Alpha Condé, on l'a proposé d'être ministre. Nous avons demandé à tous ceux qui étaient proches du poste d'Alpha Condé. Personne l'a demandé d'être ministre. Personne l'a consulté. Des vidéos ont été faites en ce temps-là pour, pour lui de venir démentir. Si les garçons garçon, il n'a qu'à faire une vidéo pour dire oui, tel, tel m'avait proposé d'être ministre. Vous comprenez Donc, toi, tu ne dois pas dire... Ça. Sinon, dans l'école, il doit être limogé. Il y a eu plus de cinq actions où tu avais la latitude de limoger ces ministres-là. Mais si hier jeudi, tu es venu attaquer les ministres, il parle, il parle de que tu ne t'es pas assis, hein, tu t'es arrêté, tu, tu les as insultés. Tu sais très bien qu'ils ne vont pas. Hein, hein, et quand ça Qu'ils ne vont pas démissionner, ils ne vont pas démissionner. Mais aujourd'hui, c'est ce que c'est dit-là. On comprend parce qu'aujourd'hui, là, il y a un qui veut attaquer le CNRD. Mais la personne a peur d'attaquer le CNRD. C'est l'ami Guinassi Parce que il n'a pas obtenu deux marchés. Mais il veut attaquer. Mais il ne sait pas comment. Comment s'y tenir Il ne sait pas comment faire. Mais il veut attaquer le CNRD. Et moi, je le conseille de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. Oui, sinon il va se retrouver en prison. Parce que ça veut dit qu'il n'a pas d'amis. Que si lui, Gilassi, là, il déconne, il va se retrouver en prison. Et ça, c'est clair. Si ce n'est pas l'association de quoi, là, des médias ou quoi, qui s'était levé pour aller euh, préparer une manifestation, là, Gilassi allait se retrouver en prison aujourd'hui. Ça, c'est clair. Il allait être arrêté. Donc, il m'a quand même Sinon, tu as eu combien d'occasions? Regarde, regarde ce que, ce que Gawal a fait. Ce que Gawal a fait mérite aussi une suspension, un renvoi. Vous êtes en train de montrer le projet du Safak parce que c'est un projet du Safak le gaz, c'est le projet du ministre, euh, comment ça s'appelle, le ministre Jakaria le gaz, tout, tout le projet concernant le gaz était déjà finalisé, et les activités avaient commencé. Voilà, lui sort, il s'en va acheter des machines, montrer au monde entier, encourager la coupe du bois, interdit partout dans le monde. Et ceux qui luttent contre l'environnement là, la, de, la destruction, de la, personne n'a commenté, personne n'a réagi. Tous ceux qui luttent contre la déforestation, là, je n'ai jamais vu quelqu'un réagir. Et lui, Gawal est venu nous insulter. Il dit « Vous, les antiquois, là-bas, sur les réseaux sociaux, nous, nous on ne te répond pas parce que tu es en fin de carrière. Moi, quelqu'un qui est en fin de carrière, là, je ne rentre pas dans un débat avec lui. » Nadia salam alaykoum, ma belle chérie. Il l'a dit, il a posté, que les... Les environnementalistes là, sur les réseaux sociaux, il sait très bien qu'il a une infraction. Parce que la machine-là n'est pas, euh, euh, pas la seule. C'est des dizaines de machines qu'il a achetées pour couper les bois en Guinée. Et puis, ce qui est marrant, ce qui est, ce qui est regrettable, c'est que tous ceux qui le supportent, qui étaient avec l'IFDG, ont bénéficié de ces actions-là. Merci, Doro Cacho. C'est eux qui ont reçu ces. Ces, ces, ces différentes machines là donc ils vont aller dans les différentes forêts et puis selon lui hein lui Gaval il a expliqué en balabala qu'il s'agit pas de couper le bois mais le bois mort là qu'il s'agit de de mettre ça à la disposition de la population regardez madame, voilà des trompes voilà des personnes des magots qui trompent les gens si c'est pour eux, les bois morts là, mais des coupes coupe autres là suffisent pour ça mais quelqu'un qui a cette une dizaine de machines c'est une entreprise ou bien c'est pour les bois morts? Quelqu'un peut prendre des, eh, plus de 100 millions, mettre dans des machines pour uniquement ramasser les bois morts en Guinée? Vous aussi? Pour ramasser des bois morts en Guinée? On dirait des enfants? Voilà quelqu'un que tu dois suspendre et puis te renvoyer. Je prends le ministre du budget. Hein? Le ministre du budget. Voilà le numéro un, le premier à être renvoyé. Le premier! Le premier qu'on doit renvoyer, le ministre du budget, il y a eu échange de poste. C'est Moussa Sissé qui était là-bas. Moussa était là-bas et lui, non. Ils ont échangé. Tu t'es rendu compte parce qu'on t'a dit que les deux ont une compétence inversée. Une compétence inversée. Alors, qui avait nommé le premier au, au, au ministère des Finances Pourquoi vous l'avez changé Pourquoi Budget et finance. Pourquoi vous avez changé hein? Pourquoi vous avez changé C'est-à-dire, on vient te dire que non, on s'est trompé. C'est Moussa Sissé qui devait être hein, aux finances. Euh, le, comment ça s'appelle-là Lui il devait être au budget. Quand on te dit ça, là, en tant que président, alors cela veut dire qu'on t'a trompé Cela veut dire qu'on t'a trompé Au lieu de les interchanger là. Pourquoi pas les renvoyer? Tu n'as rien à dire au Guinée, Ndumbuya, par rapport aux nominations. Tu n'as rien à dire au Guinée, parce que si tu dis qu'ils sont incompétents, alors pourquoi tu as commis cette erreur en nomant Mamadou Sissi Parce que c'est une erreur. Après, quand tu as reçu l'information, c'était trop tard. Mais tu, toi, tu ne sais pas comment ils ont négocié pour qu'il arrive à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est le patron de tous les jeux. Les jeux et Paris, c'est le patron c'est un Malien. Au temps de, de la maman Amnata Kieta, il était conseiller. Alpha l'a nommé comme conseiller. Il était un simple conseiller. Mais son CV là, regarde son CV. Tout est faux. Et est de Sicéra, il n'a aucune famille là-bas. Son CV là, tout est faux. On dit qu'il est pas de quoi dans les Paris en France. Il est de quoi dans les Paris à, à euh, Lunagui, au Mali. C'est ce qui. cest ce, dit, dire Mbrafouina, ce qui est qu entre ces ministres-là et toi là, on se met dedans. Parce que tu n'as pas raison. Toi-même, qu'on ne l'a dit, clairement, si j'avais vu son CV, n'allait pas être à la tête des forces spéciales. Bidé Antoutekete. La Guinée n'allait pas être comme ça. Si c'est pareil, le, les deux plus grands et compétents dans ce pays-là, le, c'est les deux personnes les plus proches de toi. Le ministre de la Défense. Et le ministre, et le commandant gendarmerie aujourd'hui, là, qui n'est pas violé, qui n'est pas agressé, qui n'est pas volé. Hein? La police, le directeur de la police, normalement, lui, Bala Samoura, il C'est des gens qu'on doit renvoyer parce qu'ils ont montré les limites. La défense, aujourd'hui, hein? dans les moments difficiles comme ça, des coupes de route partout, tant Dadis là. Danis avait délégué qui Claude Pivi pour traquer les coupeurs de route. Et la solution a été trouvée. Parce que vers la fin du pouvoir de l'Assemblée à les coupeurs de route avaient vraiment, avaient vraiment fatigué les gens. Moi, je me rappelle, quand on était à l'université, il y a des gens qui ont raisonné un bus en province de Farana. Il y avait nos amis dedans. Hein? Entre, entre, entre Cancan et Kisdwango, au Carifo, en partant vers Banankoro. Il y a un bus qui a été attaqué là-bas aussi. Je me rappelle, je me souviens. Ils ont donné le la sauce en que les gens ont eu, lorsqu'ils ont fini de prendre, il y avait deux policiers qui étaient l'arrière. Ils avaient déjà quitté le bus et allaient poser un guet devant. C'est eux qui ont permis de récupérer les biens des gens. Ça, c'est que temps de lancer la raconter Et ça, c'était le commandant, le directeur le de la police de Kankala qui avait mis les deux policiers dans le bus. Lorsque, les gens ont appris ça, on mettait deux policiers et un gendarme dans chaque bus en partant entre Kankan et Ce C'est les transporteurs PMM. Demandez aux anciens, ça c'était à ce temps-là. Mais aujourd'hui, il y a les coupeurs de route partout. Le ministre de la Défense est, est flanqué, comme disaient les dios de Diomala. Il est assis comme ça, il est, il est courbé. Tout le monde sait ce qu'il fait. Et quand Alpha Condé est venu pour nous sauver, que ça qu'Alpha Condé a fait Il a nommé colonel Issa, paix à son âme. Issa était partout. Garde à toi. Quand on dit qu'on est Issa dans cette zone-là, tous les bandits rentrent. Tous les bandits, tous ceux qui avaient les armes-là, les gardes, pendant le temps qu'on est Issa, est dans la zone. Paix à son âme, il est décédé. Finalement, il a été le, gouverneur de, eh, le préfet de Yomou. Il est décédé. Hein Donc aujourd'hui, le projet, tu as attaqué. J'ai entendu Gawal dire que tu as instruit au ministre de l'énergie de s'occuper de tel, tel, tel, d'accélérer l'interconnexion. Ah bon Et pourtant Abessila a dit à Zélekori que c'est grâce à toi qu'il y a eu l'interconnexion. C'est Abessila qui l'a dit à Abessila qui est dans l'anonymat aujourd'hui. Abessila qui entend parler d'Abessila. Abessila est un parti politique, mais aucun ne part au siège. Il partait quand il est devenu ministre-là. Il ne prenait plus l'appel de ses partisans. Pour lui, c'était fini. Hein? Ah, si là Pour lui, c'était fini. Voilà des gens gérés par les épouses. Dieu merci. Félicitations à sa femme. Ouais. Il partait dès qu'il a été ministre-là. Non, non, il n'a pas aidé. que. Tu as vu le ministre de la fonction publique. Là, il appartient à un parti politique. Donc presque tous ceux qui travaillent dans ce parti politique-là, tous ceux qui sont dans le parti politique-là, s'ils ne sont pas fonctionnaires ils sont tous dans la fonction publique aujourd'hui. Et lui, lui a baissé là. Il ne prévient plus les appels des gens de son parti politique. Donc aujourd'hui, personne ne part au siège. Sinon, l'Alpha Condé avait envoyé tout le matériel à Cancan. Tout. Tout, hein. Voilà Kindia. Kindia, qu même qui est au centre. Kindia ne reçoit pas le courant. Ils ont fait comme ça. Trois, quatre, il n'y a pas de courant à Kindia. Ça dit que les gens avaient oublié ce système-là. La drogue, le courant, les gens avaient oublié cette souffrance. Coupeur de route, ça n'existait plus dans ce pays-là. Toi, tu parles d'incompétence. Qui a ramené tout ça là C'est toi. De, tous les Guinéens, j'ai dit, pour les Guinéens là, si tu demandais à un Guinéen qu'on allait se retourner dans, dans, dans, dans cette situation de coupeur de route, dans va et vient du courant de courant dans Conakry. Hein Non. En tout cas, même ceux qui n'aimaient plus Alpha Condé allaient dire non, non, non. Je ne crois plus qu'il y ait cette situation de va-et-vient du courant. Mais voilà, nous sommes dedans comme ça. Nous sommes dedans comme ça. Et le plus grand malhonnête de tout ça, c'est qui C'est Ousmane Kaba. Il a passé tout son temps à côté du de Pons des grand projet. De, c'est lui qui devait examiner tous les projets. Les grands projets avant qu'Alpha Kone le signe. Il n'a jamais fait qu'à Fomi, à, à Koussa, entre Koussa et Kankan. Il n'a jamais parlé de ce, de ce, de ce, de ce point de chute-là. Depuis tant de ces coups le projet là-bas, il suffit seulement de faire sa promotion afin d'avoir un financement et qu'on installe un barrage. Mais jamais Ousmane Kaba n'a jamais parlé de ça. D'ailleurs, c'est à cause de ça, moi je félicite la population de Cancan. -Can. Ils ne l'ont jamais aimé. Il faut, à Cancan, -Can, vous, vous qui ne connaissez pas Cancan -Can, là, quand tu parles d'Ousmane Kaba à quelqu'un de Cancan, -Can, qui aime Cancan, -Can, dès que tu dis ça là, non, il va te dire qu'il a qu la bonne idée, celui-là, qu'il a la à il ne faut plus me parler de ce monsieur-là. Demandez à tous ceux qui sont de cancan. Demandez-leur. Même ta cancan, -can dès que tu dis Ousmane Kabbalah, si tu ne fais pas attention, là, ça deviendra. Ça dit, Namida n'y a pas de problème. Quand tu parles d'incompétence, j'ai vu le ministre de la Santé, un vrai comédien. Ça dit, lui, il dit, <rire> le ministre de la Santé, après les reproches, là, y a des reproches qui le ministre de la Santé vient dire aux gens qu'il est temps maintenant de relever le niveau de la santé en Guinée. Eh Dieu, le ministre de la Santé, c'est maintenant, lui il dit, après 14 mois, que c'est maintenant, il faut relever le niveau de la santé en Guinée. Le document est là. Est, je ne suis pas en train d'inventer. Hein. Ça est là. Attendez, attendez. Si je le retrouve. Le voilà. C'est lui qui est là comme ça. Le voilà. Il l'a dit, hein. Le, voilà. Non, attendez, je vais lire ça. On est vers la mise en place d'une commission pour relever le niveau perso euh, du personnel euh, de la santé. Ça dit c'est maintenant Louis ministre de la santé que le temps est arrivé de relever le niveau de le niveau du personnel, le niveau du personnel. C'est maintenant après 14 mois, c'est maintenant. Parce qu'aujourd'hui là c'est unanime, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Ce que Dumbuya attend, tout son souhait aujourd'hui, qu'il y ait un consensus entre la société civile et les sages. Parce que s'il y a un consensus, c'est-à-dire une acceptation des de forces vives de certaines, d'un rapprochement entre ce que Gomu envoie comme préalable et que nous, nous avons comme préalable, il risque. De faire partie. C'est-à-dire, les gens risquent de partir. Ils risquent de nommer notre gouvernement. Mais ça, dans ce cas, un gouvernement d'Union nationale et puis un premier ministre choisi par l'opposition. C'est ce que eux, là, ils évitent. Ou bien ils font. Ils veulent être dans le prochain gouvernement. C'est maintenant. Donc, comme tu as parlé d'incompétence, là, Bébéli Kanabo. Moi, je connais le ministre que tu as nommé aux travaux publics, là. Salut, oui, lui, on le vit. Personne. Salut, il m'a trop Mais ce qui me plaît, c'est que tu as attaqué des personnes qui ont été choisies par Idi Amin. Voilà, par Idi Amin lui-même. Non, on, on connaît parce que c'est Idi Amin qui a choisi Gawal. C'est Idi Amin qui a choisi Moussa. Idi Amin a choisi beaucoup de personnes, beaucoup de ces ministres-là. C'est lui parce que lorsque Idi Amin est rentré, c'est à lui qui a remis la tâche de choisir ce qui devait gouverner ce pays-là. Il est le cas. Il est le cas au Baradanga. Dans les consulants, le premier fautif, le premier responsable, c'est qui? C'est Idi Amin. Mais c'est le mari de ta maman, ça c'est un. Il n'a qu'elle Voilà, c'est le mari de ta maman, ça c'est un. Donc tu l'appelles papa. Hein? Deuxièmement, c'est quelqu'un aujourd'hui que tu n'oses pas. Parce qu'autour de lui, il y, y, y a des miliciens autour de lui. Ce n'est pas une gardée. Ce sont des miliciens. Voilà, autour de lui, il n'y a que des miliciens. L'homme-là a tout le temps évolué comme ça. Même quand il était chef de cabinet, directeur de cabinet de la défense-là, les dix premières personnes qui étaient avec lui, c'était ses parents. C'était les mêmes miliciens. Et lui et Saliba. ce sont les miliciens qui sont autour d'eux. Ce, ce ne sont pas des militaires de l'armée régulière, ce sont des miliciens prêts à tout. Ce n'est pas le petit budget qu'on appelle caisse noire là, que vous alimentez ces miliciens aujourd'hui. C'est eux, les, les forces spéciales, les miliciens reçoivent ça. Non, je connais le système de couper les primes de l'armée et concentrer tout sur ce, dans cette caisse noire afin de payer des éventuels uh, fondeurs. C'est avec l'argent que vous payez ce, ceci-là. Aujourd'hui, il ne peut pas gréver, il ne peut pas manif manifester, il ne peut revendiquer absolument rien. Tout est sous contrôle de Idiami. Donc, tu parles de quelle incompétence Falsification des dossiers. Hein Le dossier qui a accompagné celui qui est le révélateur de, de, de Zenab Gates. Hein Je ne dirai pas son nom. Tatakura. là. toi même, tu sais que le dossier de Tatakourou a été falsifié. Tatakourou, aujourd'hui, est impliqué dans l'affaire de 400 milliards. Kataku, Mangan Siribé est impliqué dans beaucoup de... Non Ils ont créé leur propre service de sécurité. Ils ont créé... Le NASA a été débloqué. Hein Le NASA a été débloqué. Les gens ont soulevé... Tous les médias en ont parlé. Nous étions les premiers à parler de ça. Mouboularo, rien. Mangan a voyagé et revenir. Aujourd'hui, la femme quand tu ne parle plus de vous, Fama Kanté est passé à autre chose. Fama Kanté est en train de ressortir les vidéos des journaux et autres là. Il sait qu'il ne peut rien dire maintenant. Lui-même, je me dis qu'il a regretté d'avoir soutenu le CNN de Fama Kanté. Parce qu'il s'est dit que c'est fini. T'as dit, les cartes sont grillées. Vous ne pouvez plus donner quelque chose à ce pays là. Un, il a, il veut se reconvertir. Mais comment? Parce que sa source de revenus, c'est Mandian Syribe. Lui, Fama Kanté. C'est comme certains qui sont parmi nous, qui communiquaient là. On dit, bon, si tu ne peux pas supporter Doumbé, il faut te taire. Et puis on te paye. Beaucoup se sont tués. Beaucoup se sont tués, ils ne parlent plus. Mais on les paye. Ils ont reçu de l'argent. Ils ont reçu de l'argent. Maintenant, quand le CND va finir, ils viendront dire que c'est nous qui avons fait le combat. Moi, moi je ne sais pas un titre. Non, je ne sais pas un titre. Un. Après le CND, je peux m'effacer continuer mes, mes, mes deux boulots aux États-Unis, tranquillement, comme si rien n'était. Hein? Nous allons parler de la mission de l'OIF. Non, c'est trop tard, ça, le camarade, c'est trop tard pour Fama Kandé. c'est trop tard. Nous allons parler de la mission de l'OIF, l'organisation internationale de la francophonie. Ils sont à Conakry. Ceci-là ne veut rien entendre parler si ce n'est pas l'organisation des élections. Ils, le, le représentant est arrivé Il a constaté que rien n'est fait jusque là Il est dessus Les travaux devaient s'étaler sur 10 jours Mais ils sont arrivés Ils ont demandé à la première mission La mission qui était là là Vous êtes à quel niveau Tous les documents fournis par cette mission Tous les documents fournis par cette mission là Ne donnent absolument L'intention de retourner à, à, à, à leur constitutionnel. Mais ils sont dessus Maintenant actuellement là ils sont en train de décaisser des milliards pour ne pas que ceux-ci la font un compte rendu avec la presse. Donnez-les des milliards, Boni a a eu combien de milliards avec vous? Boni a tellement d'argent avec vous. Ce n'est pas lui qui est en train de plénir comme ça au Bénin, que ses, ses hommes sont en prison. Boni qui vous parle comme ça là. Il a plus de. Il a plus de 30 partisans, dont la dame la Ramatoulaye, qui est en prison, qui a été euh, euh, traité de terroriste par le président actuel. Elle est en prison, ça fait deux ans maintenant quatre ans, elle est en prison. Demandez à Boliyaï. Aujourd'hui, il a ramassé votre argent. il est assis tranquillement là-bas en train de se battre pour ses partisans. C'est lui qui avait dit non, bientôt, ils vont sortir. Et puis, c'est lui qui est en train de jouer avec l'esprit de CNV. Mais il n'a pas pu jouer avec notre esprit, parce que nous avons refusé de coopérer avec lui, de collaborer avec lui. Vous comprenez Donc, arrête de nous fatiguer, arrête de dire que les gens sont incompétents. Arrête de parler de CV, mais regarde-toi même ton CV. Prends ton CV. Regarde ton CV. Arrête de parler de CV. Hein? Mais comme j'ai vu le vu le ministère de la Justice dire qu'ils vont se déplacer pour aller nous juger encore dans. Parce que c'est vous-même. Vous avez, vous, les, vos petits communicants là. Parce que euh, les autres sont partis se présenter, selon vous, se présenter et à la barre, au niveau de la CRIEF. Que les autres sont obligés aussi d'aller. Moi, moi, je ne réponds pas à ces médias-là. Je ne rentre pas dans un débat, dans des clashs. Voilà, je ne rentrerai pas dans ça. Mais moi, je m'en tiens à ce que M. Pile a dit. Je l'ai fait dans Montréal. A, mon, les petites ventes que je fais d'une minute sur Réal, là, je l'ai dit dans Réal. Je ne rentre pas dans ce débat-là. C'est-à-dire, ce qui est arrivé à mon grand fait Lousseni, c'est ce que vous voulez faire. C'est-à-dire attendre. Parce que lui est malade actuellement. là. Damaro même, ça va pas du tout. Donc les gens là sont malades, il faut qu'on prenne la presse, on prend les... Cam Blé, comment on ça On filme tout, on prend, c'est-à-dire toute la presse, on envoie pour qu'on interroge Kassouris sur son lit d'hôpital et d'Abaro. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de problème. Faites-le. Nous, nous avons eu une chance. On dit Dieu merci Alhamdulillah, le Tout-Puissant. On dit Next Tout-Puissant. C'est ce que nous avons dit dès le départ. Si réellement les gens-là, ceux qui ont géré le gouvernement Condé, ceux qui ont fait le gouvernement Condé, ceux qui ont travaillé pour ce pays-là, si c'est eux qui vous ont fait là, vous n'allez jamais réussir. Si Condé vous a tout donné, vous n'allez pas du tout réussir. Parce que quand on, vous étiez en mode de finition, presque fini, quand je cite Doubia, tu étais en Angleterre, tu peux plus retourner en France. Quand tu es arrivé, tu étais à côté de ton ami qui vendait les pires détachées. C'est comme ça tu. C'est lui qui vendait les pires détachés à Idi Amin. Voilà comment tu es rentré. Euh, comment vas-tu euh, oh, Bonsoir, non. non comment vas-tu C'est comme ça tu es rentré en contact avec Idi Amin. Avec Idi Amin. Voilà comment tu es arrivé. Et c'est Idi Amin qui t'a recommandé à qui À Kalefa Diallo. À Kalefa Diallo Donc voilà comment toi tu es arrivé. Comment. Voilà ta renaissance. Parce que tu étais fini. D'autres même nous ont dit qui te connaissent bien, ils nous ont dit que tu es rentré ici avec euh, 4 500 euros. Je ne suis pas Dieu à Safoulaye pour dire que c'est vrai. Que tu es rentré en Guinée avec 4 500 euros. Soit 50 millions de francs guinéens. Même Donny Kouyan, est qui était avec toi ici. Est-ce que vous comprenez Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on appelle ça, quand je prends Idi Amin, tout le monde connaît que Idi Amin était en fin de carrière. C'était fini, Idi Amin, c'était fini pour lui. Qui a réuni Idi Amin sur le rail C'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé. Idi Amin a été arrêté. tandis dadis. ce combat même-là, il l'a totalement ignoré. Amara là. Amara Qui l'a envoyé au, au, au, au, au quoi là, quand on, au prétenu militaire, c'est le, le professeur Fakonde. Qui l'a envoyé, il a bénéficié des bourses de formation en France, ce temps dans Il a bénéficié des formations ce temps dans C'est vous qui êtes aujourd'hui à la tête de ce pays là. Et qui était son chef de gouvernement? C'était Kassori, c'était Yula, c'était qui? C'était Saïd Fofana. Voilà les trois, les trois premiers ministres. C'est eux qui étaient là. C'est eux. Mais celui qui nous a vraiment, celui qui nous a mis sur les rails, qui, qui a créé les projets. C'est qui C'est Kasori. Aujourd'hui, ce, ce sont ces initiatives-là que vous utilisez pour vous faire, -à -dire vous faire plaire aux gens en Afrique, en Aïm. Hein? Les, maisons, les maisons sociales, c'est de qui C'est de lui. Et c'est lui qui est couché là-bas comme ça, abandonné, et vous voulez le juger encore là-bas. Il hein? n'y a pas de problème. Damaro. Vous savez pourquoi je ne parle pas trop de lui On dit oui, c'est mon parent. On dit non, tu Mais sinon. Vous n'avez aucune preuve contre lui. Lui, il a fait ses dépenses, même laissé le reste de l'argent. Quand vous êtes arrivé, vous avez pris le reste de l'argent. Vous avez pris le reste de l'argent. L'Assemblée nationale, où aujourd'hui, les gens veulent qu'on les dise députés, là où ils montent, ils descendent là. Qui a refait là-bas C'est lui, Damaro. Toutes les dépenses sont là-bas. Donc, vous n'allez pas réussir. Non, non c'est ce que j'ai dit. On remercie le Tout-Puissant là. Je me limite ici. Merci au Tout-Puissant là. Parce que là, nous sommes comme ça, là. <rire> si c'est... Au-delà même que vous, vous soyez da, sur le mauvais chemin, c'est que vous avez totalement échoué. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la communauté internationale, c'est les médias internationaux. Aujourd'hui, tous les grands leaders du monde vous critiquent, vous sabotent. Les grands analystes disent qu'en Guinée, on ne devait même pas prendre six mois pour une élection. Mais comme vous êtes venu pour un projet, et le peuple est assis en train de vous accompagner dans ça, là. Ah, j'ai déjà fini avec le peuple. J'ai dit que la, le peuple cautionne tout ce que vous faites. Et c'est ça n'engage que moi. Vous comprenez Ça n'engage que moi. Je le dis haut oh et fort. Vous comprenez Voilà. Donc, portez-vous très bien. Donc, tu dois plus dire aux gens qui sont incompétents, qu'ils ont falsifié l'erreur. Il faut arrêter. Parce que ça n'intéresse pas. Quand vous dites ça au conseil des ministres, ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, nous avons un seul souci. Nous sommes en train de chercher tous les chemins pour se débarrasser de toi. C'est le souci de tout bon Guinée. Comment se débarrasser de toi Ce n'est pas les Oba Oba, tout ce que tu racontes là. Ce au au là -là. que nous avons dans notre tête, comment se débarrasser de toi C'est tout ce qui nous intéresse. Moi, je sais pourquoi tu as la haine contre le RPG Ce n'est pas toi, hein. Ce n'est pas toi qui as la haine contre, contre le RPG. C'était proche, là, qui était avec nous. Ils étaient là, hein. Lorsque Kassou était directeur de campagne, là. Je peux te citer certaines personnes qui sont à côté de toi. Tu as vu Moussa Sissé, là. Sa photo est sur la toile. Moussa Sissé était. Moussa Sissé était là. A bénéficier de l'argent. Les. C'est qu'on va laisser tomber. C'est l'inattention qui nous a mis dans tout ça là. Tu comprends? Voilà. Le RPG, là, parce que même faut là au départ, qui vont prendre le RPG te donner. Et ce qui me plaît, c'est nos patrons actuels, cest à -dire ceux qui gèrent le RPG. C'est que nous avons cadenassé Kassori. C'est-à-dire, tout est verrouillé autour de Kassori. Nous sommes prêts à ne pas aller aux élections à cause de Kassori. C'est-à-dire, si ce n'est pas lui. Organisez votre election, faites élection, faites l'élection. Si les autres peuvent participer et gagner, ils n'ont qu'à participer. Sinon, nous, là, personne ne va nous dicter notre candidat. C'est Nous Nous, nous l'avons dit à nos chefs hein, gare à quelqu'un. Par hasard, viens nous dire non, Animen Kalaboutou. comme c'est arrivé à ce niveau-là, il est comme ça, il est comme ça, nous allons choisir notre. Même mais nous allons te montrer le soleil. Nous avons bataillé jusqu'ici ils ont insulté nos mamans. Ils ont installé toutes nos familles. Il n'y a pas ce qui n'a pas été fait. Nous avons été humiliés par par-là. Nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau-là, à la poste de la victoire que quelqu'un vient nous raconter la salade. Qu'un seul vieux. Eh hey, hey, eh, ils connaissent très bien. Ils connaissent. Vous savez, actuellement là, nous avons d'abord trié le RPG. Nous avons enlevé tout. Tout ce qui est poubelle là, on te trié là. On, a, on a remis au CNRD. Donc eux là, n'ont qu'à aller au CNRD. C'est tout. Allez-y au CNRD, ils sont en train de travailler. Voilà tellement que vous êtes incompétents, vous êtes malhonnêtes, est-ce que vous en sortez Non. Voilà le CNRD en reculant. C'est ça même Ibrahimba. Personne ne peut donner le RPG. Il y a personne au sein du RPG là. Moi je connais aujourd'hui ceux qui tiennent le RPG. Franchement, chapeau. Ceux qui tiennent le RPG aujourd'hui là, Wallah en descendant à la Douma, il marche sur nous. Parce que franchement, tout est verroué. Tout est verrouillé avec le staff là. Il n'y a pas de changement. Celui qui veut là, il monte, il descend. Le RPG est calé derrière Kassori. Même si on dit Kassori est malade, il sera candidat. Nous allons faire la campagne pour lui. C'est ça même, salut. Salut Kamala. Kassou là, on ne l'aime pas parce qu'il s'appelle hein. Moi, je l'ai même toutefois dit. C'est parce que Kassou là, il s'appelle milieu. Kassou s'appelle milieu. Et en cette, dans ces cette conditions-là, dans la vie actuelle, là, Guinée, nous une personne de milieu. C'est lui qui est au milieu. Lui, là, dès que tu viens, dis non, lui, c'est un sous-sous, -sou, il ne veut plus. Kassou ne veut plus de toi. Lui, c'est un peul. Dans ta bouche-là, si c'est un sous-sous, -sou, peul, quoi, y qu dans ta bouche-là, c'est que tu n'es pas ami du monsieur. Et on décale ça, à cause ça, on l'aime. C'est tout, hein? C'est l'image d'Alpha Condé. C'est la photocopie d'Alpha Condé. Ce qui le défend d'Alpha Condé un peu, c'est qu'il a eu la chance, que le coup d'état est arrivé. Et ce qui s'est passé dans ce temps-là va augmenter son expérience, lui, Kassouri. Il sait avec qui travailler quand il sera président. Il sait avec qui, c'est à cause ça là, nous, nous, nous serons choisis nos ministres quand nous allons reprendre le pouvoir-là. Tous les préfets, bas, les sous-préfets, les gouverneurs, chefs de cabinet, directeurs de cabinet, inspecteurs, tout viendra du RPG arc-en-ciel. Point barre. Si nous sommes incompétents, nous n'avons rien fait là. Vous attendez les procès élections, vous nous sanctionnez. Mais nous n'allons plus nous mélanger à des personnes. Nous n'allons plus nous mélanger avec des gens. Nous n'allons plus forcer quelqu'un à nous aimer. Ça, c'est terminé. C'est ce qui est arrivé au RPG. Les gens que nous avons aidés, que nous avons faits, aujourd'hui, c'est eux qui nous insultent. C'est eux qui nous insultent. Ça, c'est terminé. Préfet-bas, sous-préfet, directeur, inspecteur, gouverneur, tout viendra du RPG. Même les femmes qui, ont, qui sont limitées en dixième année. Si on n'a pas de personnel, on prend les femmes de dixième année, on les met là-bas. Et puis c'est terminé. Quand les cinq c'est que si nous n'avons rien fait, vous le sanctionnez dans les urnes. C'est ce qu'on appelle élection. Portez-vous bien, portez on se reprend après. N'importe comment je m'en vais à la prière. De, au lieu de venir nous chauffer les oreilles, ils sont incompétents, ils ont falsifié les dossiers là. Donc, Iblaro, qui t'a mis dedans Venu faire un coup d'état à un pays. Hein? Voilà aujourd'hui notre pays est devenu un état narco. Hein? Un état narco, 100% narco, il y a la drogue partout. Montrez-nous un coin en Guinée où il n'y a pas la drogue. Un seul coin en Guinée où il n'y a pas la drogue. Ce sont les jeunes filles qui prennent les boulettes de drogue là. Ils mettent au niveau de leur comme soutien et comme sain pour envoyer la drogue en Côte d'Ivoire au Mali et partout. C'est-à-dire que c'est honteux de dire aujourd'hui à quelqu'un qui, qui travaille avec toi aux États-Unis que tu es Guinéen On m'évoque que tu as été un état vaillou. Un état vaillou. où enfin qu'on était sur toute la lumière, c'est-à-dire enfin qu'on était partout, sur, sur toute la ligne, enfin qu'on était vu par, par tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes devenus un état vaillou. À moins d'un an, notre état est devenu un état vaillou. Par la faute de qui